Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 29 novembre 2018, je viens d'avoir un appel de M. Doris Carrier, c'est-à-dire du bureau Doris Carrier, de la Commission des normes du travail. Il est en charge de la Commission des normes du travail, euh, comme le ministère de la Justice ainsi que le ministère des Ressources humaines de l'Immigration euh, du Québec euh, sont euh, utilisés, si vous voulez, votre certificat de naissance juridique du directeur de l'état civil pour se financer. Donc, euh, si on voit ce qui se passe actuellement, euh, un instant, je vais quand même vous dire sur quoi je vais tout simplement enligner ma démarche. Alors, ça, c'est dans le respect des gens qui croient en leur identité. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ici. C'est le Grand Jury. Hein? CanadaGrandJury.ca Ça se trouve à être le Grand Jury du Peuple du Canada. Le Grand Jury du Peuple du Canada a reçu tout simplement du juge Jean-François Michaud euh, de la Cour du Québec euh, le, le pouvoir de faire la preuve euh, C'est-à-dire, ce pas la Cour du Québec, je pense, c'est la Cour supérieure du Québec, Jean-François Michaud. Peu importe qu'il soit de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, c'est quand même une cour qui exerce sa fonction au Québec. Et le juge Jean-François Michaud a dit que ni lui, ni personne dans le palais du de justice de Saint-Jérôme a la capacité de faire de la, la preuve de la légitimité légale et constitutionnelle de la Cour supérieure du Québec. Euh, donc, n'oubliez euh, pas que le 14 décembre prochain, dans le dossier 500-17-102-828-186, ça c'est une poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale et contre le procureur général du Québec au sujet de l'article 133 de la Constitution canadienne de 1867, alors qu'en 1997, ils ont abrogé l'article 93 sans qu'on ait signé la Constitution du Québec de 1982, et Jacques Brassard du Parti québécois ainsi que le lieutenant, euh, le gouverneur général du Canada Roméo Leblanc se sont félicités publiquement de cette euh, abrogation de l'article 93 dans un Québec qui est un pays depuis 1968 qui a renouvelé son statut de pays en 1991 dans le Code civil du Québec, le Code de procédure civile du Québec, baudouin Renault et finalement il a fait la loi la Constitution du Québec de l'an 2000, qui n'est pas une loi, qui est un bulletin. Le bulletin RLRQ 2000, chapitre E20.2. Donc, euh, on commence immédiatement. Je m'avance avec ça ici, ça ne sera pas très long. Je vais quand même honorer mon chandail et la population qui croit qu'elle est... Euh, elle est composée de citoyens souverains, suffisamment souverains pour être capable de nommer au suffrage universel, donc par élection, elle est capable de nommer son gouvernement. C'est arrivé pour le gouvernement Legault l'année prochaine, 2019. Ça va être pour le gouvernement de, euh, du Parlement du Canada. Donc, je commence l'enregistrement, je vous donnerai les explications ensuite. Mais écoutez bien. Bien, sûr, ça va être. C'est étonnant. Parce que je vais quand même pouvoir vous montrer immédiatement. Ça, c'est un certificat de naissance. Si vous voyez en bas, euh, c'est le ministère de la Justice. OK? Là, c'est. J'ai eu un appel de Doris Carrier de la Commission des Normes du Travail. Je l'ai mis dessus. Et.. Euh, donc, euh, ce n'est pas le directeur de l'État civil qui ne respecte pas son mandat, qui ne respecte pas son vidimus, qui ne respecte pas son engagement. C'est tous les ministères qui utilisent le chèque du directeur de, de l'État civil, donc euh, de, du certificat de naissance juridique de la personne physique, une a une personnalité juridique, donc dans mon cas, moi, jean joseph pierre antoine Normandin, est né le 13 juin 1951, donc il n'a pas de personnalité juridique parce que c'est une conception naturelle. Sous l'inscription de naissance juridique 11 951 04 149 844, et cette partie du certificat de naissance du directeur de l'État civil, euh, et euh, en reçoit une certification conforme du, vinim, du vidimus du directeur de l'État civil qui a, a posé sa signature. Donc, euh, vous savez comme moi, depuis la décision de Marie-Rose euh, Millard au dossier judiciaire à Gatineau, elle a révélé euh, que c'est le Barreau du Québec qui interdit à ses membres de respecter les lois, de respecter les jugements, les décrets les constitutions, les règlements. Donc, de respecter tout ce qui, parce qu'il a été rendu public ou euh, qui a été tout simplement rendu dans, dans l'intérêt, si vous voulez, d'un citoyen, n'a pas le droit d'être rendu public puisque ça déconsidère l'administration de la justice. Moi, dans mon cas à moi, j'ai gagné en cour municipale à Montréal en 2003, en cour du Québec en 2004 et en cour supérieure du Québec en 2004. Euh, J'ai gagné en Cour municipale de Montréal au dossier 721-773-710, en Cour du Québec au dossier 200-22-028-373-041, et en Cour supérieure du Québec au dossier 460-36-000084-046, dans lequel ces trois cours, ces, ces trois tribunaux judiciaires-là, euh, ont reconnu que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, est tout simplement le représentant. Il ne fait pas que posséder la personnalité juridique, mais il est le représentant autorisé contre l'article 128 de la loi du Barreau du Québec. Il est le représentant autorisé de la personnalité juridique sujet de droit, donc qui est une personne physique sujet de droit, Jacques Normandin, 231, 249, 525. Sur votre carte d'assurance sociale, vous allez voir cette carte de chance sociale, c'est bien écrit que Jacques Normandin ou votre prénom juridique et votre nom légal, patronymique, possède un numéro de chance sociale et ce n'est pas une pièce d'identité. La pièce d'identité, il faut vous apposer votre photo sur une chose et cette chose-là devient votre identité. Vous comprenez? Donc, c'est une capture de votre photo et il s'équestre par la loi votre photo pour euh, tout simplement... Euh, identifier Monsieur Patronyme, c'est-à-dire Monsieur Normandin, Madame Normandin, Mademoiselle Normandin, alors qu'un nom de famille, ça ne se baptise pas. On ne peut pas baptiser une société. Ce n'est pas comme une confession communautaire à l'Église. C'est pas compliqué. Un baptême, c'est un par un. On baptise un enfant. Et un enfant, dans la loi sur les laborato laboratoires médicaux, article 1J, ils disent bien qu'un enfant fétal, c'est un défunt, et c'est confirmé à l'article 223.1 du Code criminel, dans lequel l'administration de justice, les avocats, les juges et les notaires, ont décidé à quel moment un enfant, pourtant un enfant c'est synonyme d'humain, mais ils ont décidé à quel moment un enfant devient un humain. Là, vous allez voir ce qui s'est passé dans le dossier, dans les discussions que je viens d'avoir justement avec euh, euh, les messieurs... Euh, du, le bureau du directeur de l'état civil mais c'est pas nécessairement le directeur de l'état civil c'est le bureau de Doris Carrier de la commission des normes du travail qui utilise euh, le certificat de naissance du directeur de l'état civil du Québec pour financer n'importe quoi pour financer euh, euh, et pour payer euh, le compte d'Hydro-Québec le compte d'électricité ok euh, le compte euh, Vidéotron et tout ça, pour payer ça pour la personnalité juridique qui n'est pas sujet de droit, donc il n'est pas une personnalité juridique, mais seulement une personne physique sans personnalité juridique, et dans mon cas, moi, c'est Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui a une date de naissance. Alors que celui, alors que la personne physique qui a une personnalité juridique, donc qui est un sujet de droit, N'a pas de date de naissance, n'a pas d'inscription de naissance, et c'est Jacques Normandin avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525. Écoutez bien ça. Bonjour, M. Jacques Normandin, s'il vous plaît. Oui, c'est Jacques-Antoine, M. Jacques-Antoine. Moi-même. Oui, ici, euh, Bartolivier de l'État civil. C'est vous qui avez fait cette demande de certificat de naissance. Euh, oui, exactement. J'ai okay. ça pour fournir ça à la Commission. Ce n'est pas de l'État civil, parce que quand je regarde le numéro de téléphone, c'est Doris Carrier. Et Doris Carrier euh, se trouve à être à la Commission des normes du travail. Il, il est en charge de la Commission des normes du travail du Québec. Donc déjà, c'est un mensonge qui s'est préparé là. Écoutez bien ça. La construction du Québec, pour ont normandie c'est... Euh, euh, écoutez, c'est que ça me prend un document qui n'est pas altéré, parce que la vieux que j'ai... Euh, il y a altération dessus et puis euh, donc automatiquement ça me prend un document, un si vous voulez, euh, que je puisse envoyer ça à la Commission de la construction du Québec pour euh, qu'ils puissent euh, libérer euh, le fonds de pension là, qui traîne depuis euh, 2016. Oh, ok, ok, ok. Euh, moi j'ai j'ai votre dossier devant moi, puis j'ai eu toutes les preuves, toutes les tests jointes que vous avez fournies avec votre demande. La seule affaire, c'est que votre preuve d'adresse qu'on a est passé Voyez-vous, eux autres ont besoin de mes pièces. Quand tu donnes des pièces, tu rentres en contrat avec eux autres, et là, c'est eux autres qui ont tes pièces. C'est pas toi qui as leurs pièces. Toi, tu leur demandes leurs pièces parce qu'ils ont... ont corrompu ton identité, ton image, ta langue, ton existence. Tu n'es pas un humain, tu es un animal. Et un animal en droit, ça n'a pas de conscience. Ça ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Et euh, la juge euh, Madame euh, Marie-Rose Millard a bien dit à Mylène euh, Desilets, « Vous êtes l'animal qui possédait la personnalité juridique ». Et Mylène n'a pas dit qu'elle était l'animal. Elle a dit « Je suis Mylène qui possède la personnalité juridique ». Mais si elle avait dit « oui, je suis l'animal », automatiquement, la juge venait de condamner Mylène, parce qu'un animal ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Et pour l'administration euh, démocratique, donc les élections, pour l'administration judiciaire, quand vous passez devant un juge pour n'importe quelle poursuite judiciaire, pour l'administration économique, quand vous signez n'importe quel contrat, avec n'importe qui, vous êtes un animal qui ne fait pas la distinction entre le bien et le mal ce qui permet au barreau du Québec, parce que c'est lui qui protège et qui préserve le statut d'animal partout au Canada c'est le barreau du pays 1968-1991 et de l'an 2000 du Québec. On continue. Pour nous autres, vous êtes 2010. Ah! Ah, écoutez, ça se peut qu'il y a eu euh, une erreur, là, euh, parce que je viens... Euh, justement, j'ai vu qu'il y a eu l'accusé à réception, là, à Poste-Canada, mais il n'y avait pas la signature du monsieur en question, je pense. Oui, mais c'est ça, le 22 novembre 2010, c'est comme trop loin. On a la signature toute, mais c'est trop loin. Euh, Est-ce que vous avez des pièces... Voyez-vous, il dit que c'est trop loin la lettre que j'ai reçue de la, de, de la Commission de euh, la, la construction du Québec me demandant une copie du certificat de la naissance du directeur de l'État civil en 2010. Je ne l'avais pas fourni Peut-être pour ça qu'ils retiennent actuellement euh, mon document, parce que je n'ai pas changé. Vous comprenez? C'est toujours l'enfant qui est concerné dans votre certificat de la naissance du directeur de l'État civil. Ce n'est pas un adulte. C'est l'enfant. Et euh, celui qui est le curateur de ça, celui qui est le titulaire, euh, celui euh, euh, qui a autorité d'administrer ça, c'est le directeur de l'État civil, mais il le fait euh, pour servir tous les ministères qui peuvent exister ici au Québec, pour pouvoir financer tous les ministères au Québec, pour financer le ministère des Transports, pour financer <coughs> le ministère de, de la santé publique et pour, pour financer le ministère de la Justice. Donc, tous les ministères que vous pouvez imaginer, c'est financé euh, par le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Et dans le journal comptable, on sait bien que l'actif et le passif, mais ça s'annule à la fin si on veut que ça balance. Donc, il n'y a jamais de, de perte il n'y a jamais de... de de, de comment je peux dire de dette euh, valide, valide ici, puisque le journal balance tout le temps et que le gouvernement ne peut pas se permettre euh, une dette dans son journal. Il est obligé d'annuler de façon à ce que l'actif soit égal au passif. On continue. Euh, permis de conduire, puis de chasse, dit, Non, de n'y Non, absolument rien, rien, de ça. Écoutez, moi, j'ai une lettre, j'ai un document, ça a été convenu, ça, avec le directeur de l'État civil, concernant euh, cette fameuse pièce d'identité qui a le certificat de naissance de l'état civil. C'est certain que moi, je peux pas arriver et euh, euh, commencer à refaire toute cette histoire-là. jean Normandin, c'est inanimé, c'est intemporel. Donc, euh, c'est un nom usuel, c'est un pseudonyme. Comme le dit bien le cabinet d'avocat Trudel, c'est un pseudonyme, ça ne vit pas. Et quand on demande à Jacques Normandin, ils vont dire Jacques Normandin, votre nom euh, courant, c'est Jacques Normandin, ils disent votre nom de votre. Le pire, c'est quand ils demandent la date de naissance, le, la, la personne en question est obligée de donner la date de naissance de Jacques Normandin qui n'existe pas. Alors que le directeur d'état civil m'a envoyé un document signé avec le sceau dans lequel il le reconnaît, puis c'est aussi reconnu sur le certificat de naissance du directeur d'état civil avec euh, euh, la conformité. Euh, certification conforme, dans laquelle le 13 juin 1951, c'est la date de naissance de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, et non du nom usuel en réversion sur le talon en bas, qui est un pseudonyme. Et les oui. gens disent dans ce temps-là, ceux qui ne connaissent pas ça, ils ben vont dire « oui, c'est Jacques-Normandin, c'est 13 juin 1951 ». C'est pas vrai. Il n'y a pas de date de naissance, lui. Ça, ça date de la loi 6 du Fultudor de l'an 2 du 23 août 1794 et de la loi française de 1713, qui fait qu'un nom juif c'est une propriété qui appartient au gouvernement, et c'est pour ça que le fameux certificat de du directeur de l'État civil, c'est une sûreté qui vaut plusieurs millions de dollars et que le gouvernement possède pour pouvoir donner une valeur, si vous voulez, au territoire canadien. Donc ici, ben, on est 37 400 mille euh, de population, et euh, c'est ça qui donne la valeur du territoire canadien. Mais c'est sur un nom, un pseudonyme, c'est comme ça. Donc, Allez, voilà. ça fait que là, quand on demande une photo, moi, je suis ouvert à tout, hein, vous comprenez? J'ai gagné ça en cours et j'ai demandé au tribunal judiciaire euh, de pouvoir faire respecter l'article 1 du Code civil et de l'achat des droits et libertés de la personne du Québec concernant, non pas le permis de conduire, la carte de chance maladie, tout ça, ça, c'est pas des pièces d'identité, même s'il y a une photo dessus, parce que c'est une capture de photos, c'est une séquestration de photos. Et euh, ils n'ont pas le droit de faire ça. Et en plus de ça, quand vous allez dans la loi sur les laboratoires médicaux, article 1J, ils disent bien qu'un enfant fœtal c'est un défunt. Ils disent bien à l'article 223 1 du code criminel, à quel moment l'administration de la justice décide, à quel moment un enfant devient humain. Pourtant, un enfant qui est synonyme d'humain. Comme un chien ou un chiot, c'est synonyme d'animal. Mais ici, le système est fait comme ça. C'est ça la valeur du pays. On est des actifs, on est des choses. Donc quand vous êtes Monsieur Normandin », c'est comme si vous disiez « Monsieur Chauve ». Les gens ne connaissent pas ça, c'est pas enseigné, mais moi, ça fait 25 ans que je fais ça et j'ai appris tout ça. Donc là, c'est certain que j'ai demandé à la Commission de la construction du Québec euh, de pouvoir euh, respecter mon identité sur le certificat de naissance du directeur de l'état civil. Sinon, je leur dis « vous allez me signer un document, là, je leur pas le document, comme quoi ils vont signer ça avec le ministère du conseil exécutif, donc le cabinet des ministres, et avec le ministère du Travail, comme quoi ils gardent l'argent, ils volent l'argent, parce que je sais que Jean-Hermandais, c'est une chose, c'est tout. Mais j'ai quand même une lettre du directeur d'État civil avec le sceau et sa signature, et euh, qui confirme le certificat de naissance du directeur l'État civil, qui est pas le talon, c'est pour ça qu'il faut détacher le talon en bas, et le mettre de côté, parce que le talon en bas, c'est la sûreté, c'est un chèque. Donc, c'est comme ça, que si vous voulez. Mais moi, si vous voulez euh, euh, n'importe quoi, je vais vous dire franchement, mais j'ai pas de permis de conduire, on enlevé. Quand j'ai gagné, moi, j'ai fait reconnaître la à 500 les deux, euh, en cours municipal de Montréal, en cours du Québec, en cours supérieure, j'ai perdu quatre de chance maladie, permis de conduire, mon m'ont tout enlevé au complet, même un compte bancaire. Euh, j'ai réussi à, avec certains euh, Ex, ex, sans, exemptions, si on veut, il y a certaines exemptions euh, de pouvoir quand même être capable de, de fonctionner parce qu'il y en a qui ont compris un peu ce qui se passait. Mais il faut pas que ce soit révélé. Hein. C'est la loi sur la confidentialité, la loi au sein que, euh, du Parlement du Canada qui dit que le Parlement, quand il s'adresse à quelqu'un, il s'adresse à personne. C'est bien écrit « à personne ». C'est seulement le Code civil et le nom de famille puis le nom de famille ne se baptise pas. C'est une chose. C'est créé. Le... Votre nom de famille, vous, il date de la loi 6 du feu qui dort de l'an 2 du 23 août 1794. Il y a là ça ne meurt pas, ça. Vous comprenez? Ça oui. ne meurt pas. C'est assez spécial. Oui, pas mal. <rire> euh, moi juste 30 secondes. Je vais demander à mon, à mon patron de quest ce qu'on peut faire avec ça. vous si soyez bien à l'aise, euh, vous pouvez me rappeler parce que là, euh, j'ai une course à faire. Euh, prenez, prenez votre temps. Comme je vous dis, moi, si on veut pas me donner mon 28 700 dollars de la CCQ, donc je viens on vous vole. Au moins, je vais être l'exemple pour 37 400 000 de population au Canada. Mais ça en prend un, vous comprenez? Ça en prend un. Ah, hein? Moi, je travaille pour vous. Je travaille pas euh, euh, pour euh, maintenir euh, le silence à perpétuité, pis les mensonges et la perfidie de nos gouvernements. Non, moi, je ne travaille pas pour ça. Et les directeurs de l'État civil... Il l'a compris parce que j'ai les documents pour ça et lui, je vais le protéger. Lui, je vais le protéger. Ah il oui, n'y a pas trop, c'est que je vais, je vais en parler avec puis je vais vous rappeler, monsieur. Je vous remercie de la bien aimable. <rire> Bonne journée au revoir. Bonne journée à vous. Aussi. Merci. Bonjour, monsieur Jacques Normandin, s'il vous plaît. Oui, c'est Jacques-Antoine, monsieur Jacques-Antoine. Merci. Mon oui, ici euh, Barthélémy de l'État civil. C'est vous qui avez fait une demande de certificat de euh, Oui, exactement. Donc, c'est Barthélémy euh, qui a parlé tantôt. Fait qu'on va retourner. On va voir euh, ici. Bonjour, M. Jacques Normandin, s'il vous plaît. Oui, c'est Jacques-Antoine, M. Jacques-Antoine. Normandin. Oui, euh, ici Barthélémy de l'État civil. Bon, on va aller ici. Oui, bonjour, M. Jacques Normandin. C'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Le représentant autorisé de Jacques Normandin sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Son nom est écrit en réversion. Est-ce que vous êtes M. Jacques Normandin? Je suis Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Inscription de naissance 11-951-04-149-844. OK. 1951 je, savoir, ai je vous ai Non, c'est M. m. Jacques-Antoine. Je ne veux pas qu'on m'appelle M. Normandin, c'est une chose, j'ai gagné ça en cours. Voyez-vous, il sait, lui. Ça, c'est son, son patron à lui, ça. Et puis, lui, il, il maintient le fait qu'il faut s'appeler M. Normandin et non le prénom. C'est certain, quand j'ai téléphoné, là, je ne sais pas si euh, vraiment euh, le son va être bon, j'espère. Mais, on continue. Je ne suis pas un objet. Vous êtes le directeur de l'État civil? Oui, vous avez parlé tantôt avec M. Olivier. Oui, c'est ça. Pour pas M. Olivier, c'est M. Bernardin. Ouais, ben moi, j'ai des Mar documents Mar signés euh, avec le sous du directeur de l'État civil, avec sa signature. Reconnaissant que Jacques Normandin, ça ne vit pas. Ça a, pas de numé ça a un numéro de d'assurance sociale, c'est pour ça qu'il ne vit pas. Euh, ça n'a pas de date de naissance. La date de naissance, c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, né le 13 juin 1951. Mais ah, par contre, bien, le nom des normal. parents, le nom des parents, ça se trouve à être un nom usuel. Ils n'ont pas mis le nom de baptême de mon père, qui est joseph Jules victor ernest normandin, de l'âge. Ils n'ont pas mis non plus le nom de baptême de ma mère, qui est Marie-Thérèse-Françoise Lagacé-Soli. Mais ça s'est voulu, euh, parce que la naissance, elle est juridique. Il n'y a pas de naissance d'une conception naturelle, ça n'existe pas. J'ai tout gagné ça en cours, moi. Mais comme je disais à votre monsieur tantôt, monsieur euh, Laurent Olivier, Olivier, Olivier, monsieur Olivier, Olivier. Olivier c'est ça. Là, j'ai expliqué, j'ai dit, écoutez, moi, c'est parce que euh, le certificat de connaissance que j'ai, il est altéré. Donc, je ne peux pas oui. présenter ça. Et euh, j'ai trouvé le document de la CCQ en 2010, dans lequel il me demandait d'expédier mon certificat de connaissance du directeur d'État civil. Donc, j'ai dit, bon, ben, coudonc, on va faire la demande. Parce que là, ça traîne depuis euh, 2016. Ils me doivent 28 700 et puis ils ne veulent pas me le payer. Donc euh, là, j'ai dit, donc je vais mettre toutes les chances de mon bord. Et là, ben, j'ai envoyé euh, la demande. Et puis, euh, <coughs> sinon, c'est certain qu'il va y avoir des lettres qui vont être expédiées dans lesquelles je demande la signature des gens, comme le ministère du Travail, le ministère du Conseil exécutif du Québec et euh, la commission de la construction du Québec, Michel Pessinope qui se trouve être en charge du dossier. Comme quoi, euh, ils pas me failler, comme quoi, ils veulent pas me payer, comme quoi ils veulent pas me payer le 28 000$ piastres parce que je suis un être humain de conception naturelle qui a gagné à la cour, qui a fait reconnaître la distinction entre un être humain qui n'a pas de numéro de sens social, qui n'a pas de personnalité juridique, envers du code civil, et la personne physique qui, elle, euh, sur un nom usuel, donc un pseudonyme, qui est Jacques Normandin, 231-249-525-RI, et euh, tout simplement.. Euh, Je vais recommencer euh, un petit un peu, peu, peu euh, en bas parce que.. Inanimé, y a quelque chose qui fonctionne mal. Intemporel. Ça, j'ai une perception naturelle, ça n'existe pas. J'ai tout gagné sans cours, moi. Le numéro de son sociale, c'est pour ça qu'il ne vit pas. Euh, ça n'a pas de date de naissance. La date de naissance, c'est jean joseph pierre antoine Normandin, né le 13 juin 1951. Mais par contre, le nom des parents, le nom des parents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 il est intemporel. Ça, j'ai tout gagné, ça. OK. C'est beau. J'ai gagné ça en cours, Bien, écoutez, on me l'a enlevé. Quand j'ai gagné ça, on m'a tout enlevé. Carte d'assurance maladie, on m'a tout enlevé. OK. Depuis, euh, quand j'ai gagné en 2004, demande le juge Godbout, et la Société d'assurance automobile du Québec me doit 200 000 par année. Depuis euh, le 28. Euh, depuis le, excusez, le 10 février 2002. Parce qu'ils n'ont même pas reconnu le jugement, rendu contre eux autres, malgré qu'ils m'ont remboursé. J'ai la copie du chèque de remboursement. Donc, c'est la SAC qui est le, le problème partout. Dans tous mes dossiers, depuis 2002, c'est la Société d'agence automobile du Québec. Donc, ça se trouve à être la loi A-2.1, règlement numéro 4 dans lequel les gens de la Société des sciences automobiles du Québec, du ministère des Transports, de l'Auto-Québec et euh, de, de la Société des accords du Québec ont interdiction de discuter d'existence quelconque. Donc, si vous leur posez une question sur votre existence, ils n'ont pas le droit d'en parler. Bien, la seule pièce d'identité que je peux avoir, c'est euh, celui de la personne inanimée, Jacques Normandin, son numéro de d'essence sociale. Mais ça, c'est pas une pièce d'identité. Parce qu'il n'y a pas de photo. puis les photos, oubliez pas que c'est une capture. C'est une séquestration. Tu n'as pas le droit de mettre ta photo sur une chose. Vous comprenez? Et le patronyme, ben, c'est une chose. Ça date de la loi 6 du futur d'or de l'an 2 du 23 août. Voyez-vous, ça, ça veut dire que c'est pas moi qui lui demande de me fournir les preuves qu'il a mon identité. C'est lui qui me demande à moi de lui fournir comme humain naturel, comme conception naturelle, ma preuve que j'existe, mais que j'existe, mais dans euh, comme être inanimé, comme être intemporel, comme une chose. Et aussitôt que je vais leur donner ça, ils vont dire « Ok, monsieur chose ». Ils ne me le diront pas de même parce que c'est tout caché. C'est la corruption de notre identité. Mais c'est là qu'ils vont continuer à, à faire les démarches pour me donner ce que j'ai de besoin. 1794. <rire> et quand ils ont adopté cette loi-là, celui qui refusait le nom de famille était emprisonné et perdait ses droits civils. J'ai tout gagné ça, moi, à la cour. Puis les ouais. avocats et les juges ne veulent pas respecter ça. Mais comme j'ai dit à votre monsieur Olivier tantôt, ouais. j'ai dit, moi, c'est certain que le directeur de l'État civil, c'est le premier qui va protéger. C'est certain que s'il me met des bâtons dans les roues qui qu'il m'empêche de vivre, puis, qui, qui, qui m'empêche de survivre, parce qu'on ah, est rendu à une question de subsistance. Des... On a des règles établies. Oui, mais les règles, il n'y a pas de loi ici. Je débat de okay. ça, c'est moi qui ai, la, qui ai la responsabilité. de débattre de l'inconstitutionnalité des lois. Okay. Dans la prochaine... Puis la, la, la règle R4 de la loi sur l'accès à l'information, la loi A-2.1, dit qu'ils n'ont pas le droit de révéler l'existence. Je me révèle, je me répète, ils n'ont pas le droit de révéler que nous existons. Ils n'ont pas le droit. Puissière voilà. contre l'Assemblée nationale, contre okay. Georges Chagnon, le président de l'Assemblée nationale, et contre le procureur général du Québec. OK, je vais regarder ça, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. C'est quelque chose, que je vous rappelle, sinon. En tout cas, vous avez le, le, le numéro de la, la, la carte de, de débit là, pour être capable de vous payer là, le montant le champ de 73 et de choses. Ben, ça, c'est l'encaissement, en, il était pris au départ avant. Ah, c'est correct, c'est parfait. C'est bon, pas de problème quelque chose à avoir un remboursement si la demande Si vous m'envoyez euh, un remboursement, vous allez être responsable avec euh, la et le comité du conseil exécutif et le bon ministère du Travail, comme quoi vous volez 28 700 bon Je vous remercie. Voyez-vous, il a dit pas de problème. C'est pas le directeur de l'État civil qui est responsable. C'est Doris Carrier du ministère des Normes du Travail, celui qui utilise votre certificat de du directeur d'État civil pour payer en double toutes les dettes qui sont réclamées à votre personnalité juridique, donc à votre nom usuel inanimé. Dans mon cas, moi, c'est Jacques Normandais avec le numéro d'assurance sociale, sociale 231-249-525 avec le critère de reconnaissance RI. Reconnaissance juridique. Et voilà. Donc, euh, je pense qu'on a entendu euh, pas mal actuellement. À mon avis, il euh, y, y a des choses qui doivent euh, être euh, éventuellement euh, corrigées dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on a fait. Et puis, euh, là, on a eu quand même la preuve euh, de ce qui se passe ici actuellement. Et euh, on a vu quand même que euh, M. Doris en question... Euh, le numéro de téléphone, je l'ai ici. Euh, Doris Carrier. Le, le directeur de l'État civil, Doris Carrier. Euh, attendez un petit peu. Le dérocher. Mais, tu sais, le directeur de l'État civil, c'est pas lui, c'est les ministères autour qui répondent pour lui. Lui, il est directeur. Et lui, quand il reçoit un document... Lui répond à ce que je lui demande. Mais ensuite de ça, quand il reçoit un document de n'importe quel ministère, que ce soit le ministère de la Justice, le ministère de la Justice se fait passer pour le DEC, pour le directeur de l'État civil. La même chose que les substituts du procureur de la Couronne, le procureur de la Couronne et tout ça, se font passer pour la Reine, pour sa Majesté, pour le Souverain, alors qu'il n'y a pas de Souverain, il n'y a pas de Majesté. Il n'y a pas de règne ici depuis la dévolution de la couronne. Puis ça a commencé, ça, au chapitre 14 euh, de la loi sur la révision du droit statutaire du Canada de 1893. Ensuite de ça, ça, a, ça a continué dans l'arrêté en conseil du Québec, chapitre 53 de 1897, qui accorde aux juges l'immunité de, de rendre des jugements sur des lois constitutionnelles du Parlement du Canada ou de la législature du Québec. Aujourd'hui, cette loi-là, c'est la loi chapitre P24 sur les privilèges des magistrats. C'est ça qui protège les juges, qui accorde aux juges une dispense, qui euh, permet aux juges de tout simplement vous cacher des vérités, euh, qui permet aux juges de pouvoir rendre jugement sans jury, euh, dans, en matière pénale et criminelle, si euh, le jury risquerait de déconsidérer l'administration de la justice qui n'existe plus. Il n'y a pas de loi ici. Vous savez que le 14 décembre prochain, on est supposé de débattre de l'inconstitutionnalité euh, des lois ici, parce qu'elles ne sont pas traduites en anglais. Et vous savez que pour débattre de tout ça, là, ils sont au civil. C'est euh, la juridiction 17. Ils ne devraient pas utiliser ça. Parce que quand ils ont abrogé l'article euh, 93 de la Constitution canadienne, quand ils l'ont abrogé en 1997 il utilisait la juridiction 05 et non le code civil qui est la juridiction 17 alors que le code civil est illégitime illégal, inconstitutionnel et anticonstitutionnel c'est pour ça qu'il ne respecte pas l'article 1 du code civil et c'est pour ça qu'il ne respecte pas l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec au sujet de votre identité et de la fameuse sûreté parce que ce n'est pas une loi, il n'y a pas de loi et ceux qui la refusent exerce une fonction sous la dispense. Et la dispense, c'est faire tout ce qui est interdit de faire et c'est de ne pas faire tout ce qui est permis de faire. Maintenant, je vais rendre ça public dans votre intérêt et je vous remercie beaucoup et je pense que vous avez le devoir de faire circuler tout ça. Merci.